Bonjour à tous, et eh bien je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Brigitte aujourd'hui. Aujourd'hui je vais partir sur une thématique, la thématique des petits paquets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la thématique des petits paquets c'est le tour de cartes, très peu de cartes, qui est faisable de près et surtout c'est facile à transporter. Mm -hmm. C'est dans le livre de Daniel Rode, alors un vieux livre bien entendu, des années 90 dans le qui s'appelle plus secret secret que j'ai trouvé une pépite figue en toi. Ah ouais Donc maintenant, eh bien, place à la magie. A tout de suite. Alors Brigitte, je te propose un petit test d'observation. T'es prête Je suis prête, comme toujours. Un tour avec des as. Oui. D'accord, jusqu'à là ça va Ça va, c'est pas compliqué. Hein. Normalement. À la regarde. Donc, oui, alors ce que je vais faire, je vais te présenter, tiens, l'as de trèfle. D'accord. D'accord. Je vais le mettre ici. D'accord. D'accord. Je vais prendre un deuxième as. Tu es d'accord avec moi Deuxième as, l'as de pique. Oui. D'accord. Que je vais laisser sur le tapis. D'accord. D'accord. Ici, les as rouges. Je montre. Tiens, si je te pose la question, où se trouve l'as de pique Il est en première ou en deuxième position non, moi je dirais en première position. Première position, très bien. Alors regarde, si je... et maintenant si je remue comme ça, mon paquet en main. D'après toi, il est toujours en première ou en deuxième Moi, je dirais première position. Première position. Oh, ouais. On vérifie les amis. Mais ben, regarde, en main j'ai, ben, les as noirs. Ah, euh, ben oui, ben, ils ont changé de, au lieu d'être là, ils sont devenus là. Oui, ben, c'est un... garde... normal quoi. Bah ben, non, c'est pas normal. <rire> Et... Il faut suivre Maintenant hein. bah su... je suis hein. Bon d'accord. Alors regarde, je te propose une autre expérience. Oui, ça va être chaud. Alors, regarde, asse noir, as noir. Je pose ouais. et ici on a les as rouges. Oui. Il suffit simplement en fait de claquer dans les doigts pour qu'aussitôt, eh bien, le premier as remonte. Mais c'est impressionnant. Et enfin, le deuxième. D'accord. Est-ce que tu as compris maintenant ben c'est compliqué, oui. Regarde, regarde, regarde, je vais aller plus lentement. Les as noirs, les as rouges. Ouais. D'accord Et d'ailleurs, on va faire pire. Je vais mélanger un peu les cartes. D'accord. D'après toi, les as sont noirs sont sur le dessus ou sur le dessous Tu on sais plus La première, euh, sur le dessous. Hein, sur on, la vérifie pommée, ouais. on vérifie On vérifie Alors, regarde, si je regarde la première. Ah bah non, là, c'est un jeu. Un... C'est un joker. Bah, c'est pas normal. Un joker. Attends, ouais. Je vais retourner. Ah bah. Encore un joker Ah oh non mais si. Ah oui Ce que j'ai oublié de vous dire, oh oui. et à toi aussi d'ailleurs... Ah, c'est oui. qu'en fait, euh, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, il n'était qu'une illusion. Oh, c'est pas possible, on l'a vu. Oui mais regarde, depuis le début, je n'ai que des jokers. Non oh, mais c'est... Comment voulez-vous qu'on arrive à suivre Moi je ne suis pas pour J'avoue que ce tour, c'est le tour qui rend fou. Oh mais non, mais clairement, <rire> parce que même moi la première, j'arrive pas à suivre. Hein, <rire> Les amis, j'espère que ça vous a plu, un tour de petit paquet qui est faisable partout, de près, surtout de près. Voilà, je suis très heureux de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Écoutez, euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez regarder mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre la semaine prochaine, samedi prochain, car il y a un tour qui arrive qui est génial. Allez, nous, Brigitte et moi, on vous dit ciao et à bientôt. Ciao, ciao.